un nouveau thème qui est le péché et le péché par définition est toute forme de désobéissance à la parole des dieux, à la volonté des dieux le péché en grec c'est amartir qui veut tout simplement dire le manquement d'un but ou encore la déviation d'une cible c'est à dire lorsqu'on eh ben on dévie la volonté des dieux et avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse lire dans les livres des 1 Jean 1 Jean 3, 4, et la Bible nous dit, Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. On va d'abord expliquer le verbe transgresser. Le verbe transgresser veut dire passer par-dessus. Cela voudrait dire quoi Lorsqu'on commet un péché, lorsqu'on vole, lorsqu'on calomnie. Lorsqu'on raconte des mensonges, pas importe le péché d'ailleurs, on passe par-dessus les recommandations de Dieu. On passe par-dessus la volonté de Dieu. Et nul ne au-dessus de Dieu. C'est pour cela que le péché met une barrière entre Dieu et nous. Lorsque tu commets un péché, tu es éloigné des dieux. Tu t'éloignes des dieux. Et vous savez, lorsque tu t'éloignes des dieux, tu es à la merci du diable tout simplement. Tu as sa merci, il peut faire ce qu'il veut de toi. Souvent j'entends certaines personnes dire, ou dans le monde, les gens ont tendance à dire, tu vois par exemple telle personne, avant quand elle, quand elle était dans le monde, quand elle vivait dans le péché, et eh ben tout allait bien, elle était bien, elle n'avait pas de combat. Depuis qu'elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis qu'elle suit la religion, depuis qu'elle est là, euh, elle suit les recommandations des dieux, et bah, ben, elle a des combats. Et vous savez pourquoi Tout simplement parce que tu étais dans le monde, parce que tu étais dans le péché, parce que tu vivais dans le péché. Le diable avait le contrôle sur toi. Est-ce qu'il peut combattre quelqu'un sur laquelle il a le contrôle Il a le contrôle sur toi. Tu es là. Tout ce qu'il veut faire de toi, à tout moment, il pourra parce que tu es là. Il a le contrôle sur toi. Mais lorsque tu arrives. En Christ, il n'a plus le contrôle sur toi. Alors, il essaie de te combattre. Il essaie de te combattre encore et encore. Il y a une chose qui est vraie. La victoire nous appartient. On est toujours vainqueur. On est toujours vainqueur. Parce qu'avec Jésus-Christ, on est toujours vainqueur. Écoutez, je ne dis pas que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Lorsqu'on accepte de faire la volonté de Dieu, je ne dis pas qu'on va plus pécher. Non, on n'est pas parfait. Dieu sait le parfait, la perfection et sa nature. Nous, on n'est pas parfait. Ça pourra nous arriver. Oui, ça arrivera. Mais vous savez c'est quoi le plus important? Vous savez c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de revenir. Le plus important, c'est de ne pas laisser le péché habiter en vous. Le plus important, c'est de savoir revenir sur les pieds de Dieu, de confesser, de demander pardon. C'est ça le plus important. Et vous savez, c'est quoi la différence C'était quoi la différence entre Pierre et Judas Parce que les deux avaient trahi Jésus-Christ. Mais vous savez, c'est quoi la différence C'est que Pierre, après sa trahison, il est revenu, il a confessé, il a demandé pardon, il a continué son ministère. Parce qu'il savait que Dieu était capable de pardonner, que Dieu était amour et que l'amour des dieux était plus grand que le péché. Judas, quant à lui, il a confessé certes, mais il s'est pendu, il s'est tué, il s'est donné la mort. Parce qu'il a cru que son péché, sa trahison était plus grand que l'amour de Dieu. Il s'est dit « Le Seigneur ne va pas me pardonner, ce que je fais c'est trop grave. » Mais je viens te dire une chose, l'amour des dieux est plus grand que le péché. L'amour de Dieu est plus grand que ce péché-là. Non, je ne t'encourage pas à pécher. Mais je veux te dire que si le Seigneur toque à ta porte, si le Seigneur te dit que tu dois revenir, il a besoin de toi. Alors reviens, parce que peu importe le péché, accepte de laisser ce péché-là de côté. Accepte l'aide du Seigneur. Accepte l'aide du Saint-Esprit. Reviens. Il est là, il attend. Il est patient. Il est là en colère. Il t'attend. Dans Romains 6, 23, la Bible nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit des dieux, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Alors je te prie, je t'en prie, toi qui me regardes, toi qui auras l'occasion de regarder cette vidéo, « Choisis la vie ». Choisis le don éternel. Choisis la vie éternelle que le Seigneur t'offre. Que le Seigneur nous fortifie.